Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à plein de choses, au crossfit, à la prépa physique, aux conseils, aux tutoriels et à plein de conseils qui peuvent vous être utiles j'espère dans la pratique de votre sport et du crossfit. Bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler technique, on va parler placement, on va parler stratégie et ça va être un peu cool parce que c'est ce qui va peut-être pouvoir vous aider à enchaîner plus vite sur les transitions dans vos workouts et du coup être plus rapide par la même occasion. Du coup, on va travailler ça ensemble. Je vais vous donner 2-3 tips pour vous aider. En attendant euh, le début de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Euh, activez la cloche pour les notifications. Et on se retrouve aussi sur mon Instagram où je poste énormément de choses, de tutoriels, de, enfin, plutôt de skills, d'entraînement et de méthodologie. Donc, on peut s'y retrouver avec grand plaisir puisqu'on commence à être plutôt nombreux. Donc, c'est super cool. Euh, en attendant, si tout est fait, si vous êtes abonné, si vous êtes euh, rendu sur mon Instagram et sur mon site internet, on en parlera tout à l'heure, on va pouvoir se lancer sur le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc le but c'est vraiment de pouvoir enchaîner des workouts mais méthodologiquement on peut pas se lancer sur un wood et être espacé de plein de choses il y a pas longtemps j'ai fait un road dans une classe et il y avait euh, si je me trompe pas il y avait du bike avec des cobayes il y avait du muscle up et il y avait du kb et en fait moi j'ai fait exactement ce que je vais vous donner comme conseil ici j'ai mis tout en place pour que ce soit euh, efficace et efficient et à côté de moi il y avait un mec qui lui il n'avait pas du tout fait ça et du coup il devait courir à l'autre bout de la salle pour aller à une barre il devait revenir sur son vélo et il avait mis son kb je ne sais où et du coup si c'est il est venu me voir à la fin du Wood et il m'a dit Mais en fait, je t'ai vu faire et c'était tellement efficace que tu as fait que je sais pas pourquoi j'ai pas fait la même chose. Bien, du coup, je vais vous donner le, le, ce conseil là que j'ai mis en place et que du coup, je lui ai donné aussi par la même occasion. Je lui ai expliqué comment arranger sa zone de travail en fonction du workout. J'ai créé deux workouts comme ça un peu bidons et du coup, je vais vous donner les deux Woods. Ok Et on va voir à peu près comment est-ce qu'on est capable d'organiser une zone de travail pour être efficient sur le Wood. Voilà. Du coup j'ai noté deux workouts ici, j'ai noté un peu à la va-vite mais vous allez comprendre, j'ai mis un homme rap 20 minutes, 500 mètres de rameur, 20 hosts ou 30 bug jump, bug jump normal et un autre euh, workout, un four time avec 5 tours, 20 kb swing, euh, US on fera, 20 roll ball et 20 calero. Du coup, si on se réfère au premier wood, qui était donc un AMRAP, Un amrap, je rappelle que c'est « as many repetitions as possible », le maximum de répétitions possible, en 20 minutes. On a 500 mètres de rameur, donc mon rameur est ici. On a « toast to bar to, », mes toast to bar vont être faits sur cette barre-là. Et on avait du boil jump. Donc j'ai orienté ma zone de travail comme ça. J'ai mis mon rameur de cette manière-là et c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, quand je vais venir descendre de mes barres, ma barre est ici. Quand je vais venir descendre de « toast to bar », je vais pouvoir juste faire deux pas et sens sur le bonheur. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller sur mon euh, bob jump. Donc j'ai juste fait un bas de côté et je suis sur mon bob jump. Pareil, dès que j'ai besoin de retourner sur mon couteau de un je de côté et retourne sur mon couteau de En fait, l'idée, c'est de faire le moins de pas possible. Vous n'avez pas à bouger dans tous les sens. Vous devez comptabiliser deux à trois pas maximum entre chaque agré. Sauf si vous avez de la course à pied, sauf si vous avez... Voilà, il y a, y a des choses qui ne vont pas forcément rentrer euh, dans ce que je dis et qui... Euh, par exemple, un GHD, un GHD qui est difficilement bougeable, vous ne pourrez pas forcément tout orienter autour. Cependant, ça, c'est assez facile. Votre barre est là, votre hammer il est là, votre box, est là et Une fois que j'ai orienté tout ça Et du coup je vais pouvoir véhiculer Assez facilement entre tous mes agres Je vous montre ça tout de suite, regardez Même thème, si on regarde le deuxième workout Ça marche aussi, c'est exactement la même chose On commence avec notre KB Swing, on a dit que c'est du US Ensuite on a notre hammer et on a notre wall ball, ball. J'ai mis tout dans un mouchoir de poche Et vous allez voir que lorsque je vais passer D'un élément à un autre Je peux pas mettre plus de deux pas, voire trois Donc vous allez voir ça, je vais vous montrer tout de suite, on y va quelques conseils qui, je suis sûre, vous seront utiles dans vos road. Du coup, le, le meilleur conseil de cette vidéo, c'est ne vous éparpillez pas, rassemblez tout dans un petit mouchoir de poche. Ne faites pas plus de 2 à 3 pas pour passer d'un élément à un autre. Et surtout, ne perdez pas votre temps sur les transitions. C'est hyper important si vous voulez performer aujourd'hui dans les woods et être plus rapide que les autres. Donc, c'était mon petit conseil. On se retrouve sur mon Instagram euh, Denis à la chair, avec plein de vidéos de skills et de conseils et sur mon site internet où je propose quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont susceptibles type de vous intéresser, comme la programmation complète, où là, on va rentrer plus dans la performance, les workouts qui vous correspondront le mieux pour atteindre vos objectifs. On s'y retrouve et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye oui.